Alors le module s'appelle P4P Power. On va simuler la vie pour permettre aux chirurgiens d'être comme dans la réalité, au bloc opératoire. C'est-à-dire que s'ils si vont faire une plaie artérielle, ça va saigner, ça va s'amplifier et c'est mieux former les chirurgiens aux événements indésirables dans un bloc opératoire. C'est très intuitif et c'est très automatisé. Donc là, ce sont les systèmes P4P, Pulse for Practice, qui sont commercialisés par la société Simenis, simulation médicale dynamique. Alors en fait le, le module se veut très intuitif pour le chirurgien ou le technicien puisque sur le mode power il n'y a que 5 fonctions. Je remplis ma cuve, je brasse ma cuve parce qu'il faut préparer le faux sang, j'injecte pour pouvoir aller perfuser, reperfuser le corps et euh, après je fais le vidange, je vide ma cuve et le nettoyage permet de laver automatiquement les outils. Et puis la partie contrôle, P4P contrôle, en fait, vous réglez simplement des fréquences cardiaques, des fréquences respiratoires, pression artérielle, pression d'inspiration, et euh, des modes, deux ou trois modes, et ça s'arrête là. Donc c'est très intuitif, très simple, tout a été automatisé, et réfléchi pour que ça soit très convivial à utilisé. Alors il y a Reims qui est déjà équipé. Il y a Poitiers qui, des, qui, qui en a quatre, c'est la plus grosse on va dire, flotte, on va dire. et saint étienne Nice, Paris, Lyon, et on a aussi des prestations de services. On va emmener les modules, faire des, des formations, on va à Berlin et à Angers.